Voilà, oh une de de morts. Voilà Ouais, dun dun en journée. Ouais, ça, dun Soit journée. Soit en milieu d'après. dun dun Ah, très bien, là on va faire vraiment frisson de me protéger. Ah, on est ok. On est ok. Eh bien voilà. Maintenant, faut trouver euh, la ruine de ses morts. Pardon, je voulais pas dire mort. Ça a répondu par rapport de soucis. Je disais que je te montre juste après la partie, euh, le build euh, de pyramide. Ok. Non, ils ont explosé mes citrouilles. Yeah. Ok. Il me semble de souvenir qu'il a totem ici. Oh non. Bien mourant. Ok. Oh là là, ça va être. L'enfer Ok. D'accord, on a un petit campeur de, des familles là oh. C'est par là-bas. Bon. Avec deux moteurs proches là, c'est pas bon. Je sais pas s'il campe... Ah mais ouais, mais totalement en fait Ok, ok. Ok. Bon, on a un moteur. On a pas de deuxième moteur. C'est pas fou, fou, fou, fou. Hein. Franchement, non. Aïe, oh aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, le temps qu'elle a mis pour soigner, la Michaela, je pense que c'est un auto-soin qu'elle a. Par contre il faut qu'on trouve euh, ruine parce que là on va se faire mais désinguer hein Voilà Ok Wow Mais son aura de terreur mon gars Vous avez vu le euh, Snatter? Euh ben. Oh non. Franchement, le rat de terreur. waouh C'est bien qu'on a un deuxième moteur. Mais là. Euh... C'est la Hague. Il y a grande possibilité à ce qu'il y ait la Noël. Il 4 blessés. C'est loin à soigner, mais. Voilà, il faut quoi. Et en plus, il y a deux moteurs. C'est un trigène, là où j'étais. Faut que je retourne. Faut qu'on trouve la ruine parce qu'on va se faire ruiner. Ok. Sans deck. On en est là, là hein Ça va te faire goled, hein Qu'elle okay, m'a pointé du doigt pour me dire attention Trop Ok. Ok. Wow Mangeur d'espoir Allez, posez deux pièges, mon gars Ouais, classique. classique. Si toi aussi, tu es étonné, tape dans tes mains Mal. Mal. On reste, il est là, on a fait quand même trois, trois gènes. Alors, bonne et mauvaise nouvelle. Attention. Oh ouais. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> non. Fais pas ça. Nul Ok. Oh là là Oh là là là là Oh non. <rire> Et elle me slug. Allez, salut Voilà C'est ça qu'on aime. dans une aura de, de soins Non. Ah bah non. Tu foutu. Elle a pas mori. Ça a l'air compliqué là. Oh, un peu quoi. Un peu ouais. Bien, je te sais. Pas du tout. Alors... En fait, c'est foutu. La partie elle pire. La partie est totalement pire. Voilà. Quoi est-ce hein? là C'est un deck Ah non elle attend en fait. Elle attend que je décroche. Pour avoir un cinquième jeton. Ah non, elle l'a déjà. Elle veut mourir tout le monde. Ok. Faut que je vais aller libérer, hein, mais. On va être mori. Allez. Oh, elle a lâché On va tomber Fais pas ça Elle a relâché Voilà, elle le mori. Elle a eu son jeton. Allez, à 4, on a 5. Allez. Allez, la trappe. Allez, qu'est-ce que c'est -ce Palerio Trapeau Il ah, y a Mangeur d'Espoir, je suis une fois, je suis mort. Allez, la trappe. Je suis foutu. Hein. Totalement foutu. Avec un peu de chance, elle va poser un piège. Genre à côté de la trappe. ...pour me mourir dessus. Où ouais, elle est Ah Ah bien sûr, oublie pas hein. Abonne-toi ABONNE-TOI